T'es sûr que t'es les... es, es enclin à, à gagner là Mec, je te carie. T'allais te chauffer bon. ou pas, espèce de trou du c** Parce que tu peux pas demander aux viewers de chauffer si toi t'es pas chaud. Moi, la chauffe, je l'ai en moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, je suis là et je suis chaud. Non, c'est de la merde ce que je dis. Non bah alors, ce que je veux dire c'est que moi ce soir je vais te carrer Et ça c'est important Il faut que tu y crois pour une fois ne souffle respire un coup <rire> Et laisse-toi aller ça va le faire All right I'm gonna show you guys I'm, I'm in pro league. Me I'm uh, Mary Oh Mary really est-ce que tu penses que tu pas dans un cycle de la loose, du tilt et de l'énervement ouais, Je pense que ça c'est toi. <rire> Moi je pense que tu es dans un cycle de loose, d'énervement oui, oui, mais... et de laideur. Je rajouterai ce petit détail qui est important tout de même, signalons-le. Oui, mais le truc c'est que ce que j'essaie de t'expliquer c'est que mon cycle d'énervement peut être accru par ta présence si ta présence est comme à son habitude plutôt nulle. À hein Ok, je vais pisser. Ça vient me jouer le Kaïd au niveau de la baignoire, baignoire, baignoire. Je vais droner poulet, je vais te dire ce qu'il y a là-dedans. Il y en a peut-être un à droite. Oui il y en a un en face, en face. C'est Kaïd. Tu l'as eu, tu l'as eu, il est mort, il est mort. Je le faisais chier avec mon drone Twitch. Je suis malin, Un coup de tasse, ok. Il est à terre, t'avais raison. <rires> On va essayer d'être agressif parce que je sens que c'est la loose autrement. 2 sur les. C'est où que ça pousse Elle a couru, elle est de l'autre côté. 6-4, elle est du côté droite. Contre le mur en tôle, tout au fond derrière la porte. Est-ce que tu peux la pinguer Morte. On a une info sur le last. Elle est en dessous de moi, en dessous de moi, en dessous de moi, en dessous de moi. Elle se barre, elle va de l'autre côté. Nice. Mais je, je suis derrière le mur Je suis derrière le mur quand je vois il était, aussi... Il était monté sur le toit derrière, j'ai essayé d'être agressif vers l'extérieur Va te mettre au niveau du tracteur bottleneck Y'a un drone qui ah, arrive pour de toi de Ça rentre, ça rentre, ça rentre, c'est déjà rentré Bottle Fallait pas décaler. Oh, ouais, Fallait juste te faire perdre fait. du temps poulet C'est pas grave, j'ai ah, fait de la merde de de aussi Allez au moment où je recharge là Derrière toi toi angel Elle a 1 HP Baignoire, baignoire, ça bouge, ça bouge. 1v1, tranquille Ah oh. nice, La mira tu peux en venir mettre là, buff cavera viens avec moi Mets-en une ici, tu mets double renfort sur ma gauche là, à mon épaule gauche double renfort Et tu mettras une mira là Ça, ça s'appelle la droite buff cavera, non, non, non, non, non, non, non Ça c'est ma droite en fait L'âme à gauche est ici, poulet. Mon de te dieu. T'es un monstre, Mary. Je tue. Au-dessus de moi, au-dessus de moi, au-dessus de moi. Il, a, il est là, au-dessus de moi, au-dessus de moi, dans les escaliers. Ça vient me jouer. Je vais perdre du temps, je vais perdre du temps. Là c'est termite sur moi. Nice on les défonce ouais. c'est nous Nice Viens me voir si t'as besoin je te mets un doc. Je suis dans la merde Attention buff caméra. C'est quoi cette radio de merde? On peut la couper ou quoi? Léo le deuxième tweet. Ah, ah. Ça me joue top. J'arrive, poulet. Tu peux me dire des infos? Bah, viens de péter la non, non, rez-de-chaussée, les poulets. Nomad rez-de-chaussée. Voilà, nice, nickel. Manche. Tranquille. Nice, nickel, bottle C'est le pendentif qui fait la force. Grave! Oh! Il est beau ton skin d'arme là. Je sais pas du ouais, tout. Enfin, par contre niveau non, blague... Ton skill, euh... Pas ton skill ah, Excuse, j'ai pas compris. Je ah, crois qu'il a pas compris la blague du coup. <rire> Jouer dame 6-4, à la fenêtre en rappel derrière, fais gaffe. Elle a mis des nomades, c'est une nomade, fais gaffe. Mary, t'as du monde chez toi Oui. Elle a mis une nomade as un peu pour Bah allez, je lui mets lui. Je lui mets, ah, je tire plus sur de la de tête, de de quoi. De en rappel chez Mary Mort 17 secondes, laissez-le venir. Okay. Il est dans tester, si c'est fait. Ah. Ouais t'inquiète pas. Easy On était quand même mené 3-0 ce qui est beau Bonjour Eh hey, bah ben, les voilà tiens mais goût, les On est un peu à la bourre je crois Non les gars, ça va 40 minutes c'est pas J'ai entendu que vous aviez du mal euh, en ranked. Bah ouais moi, forcément je... on tombe ah, temp... Thème... Bah... Hey, park, mec fortress et là on finit de faire Airford Putain, Super non, heureusement non, on gars, la gagne moi... avec un comeback de 3-0 okay. Mais moi j'ai besoin euh, Que tu t'occupes de Mary, c'est possible ça ou pas Oh non, chacun sa mec. Alors là... Je <rire> veux bien t'aider pour beaucoup de choses, mais Mary, tu gères tout seul comme un grand. Oh non, s'il te plaît, franchement, mec Ouais, ah, je veux bien te donner un coup de main, mais ça, on en avait déjà parlé. Il y a trop de travail hein. avec Mary. Mary, ça va pas <rire> être possible. Hein. Il push euh, fenêtre serveur. Fenêtre serveur. Bon, je recharge. Il te, il te dans l'escalier, dans l'escal Mary. Dans l'escalier, il arrive. Ok, il me... On a Valkyrie qui se balade dans le bar Il y en a un qui, qui est dans le dans le bar toujours Je peux te le pinguer Il est derrière le bar il prend la ligne Vas-y vas-y C'est à côté du bar Vas-y vas-y vas-y il, il va te regarder maintenant il bar. Il est derrière le bar Il va il te décaler temps. à la porte Il est derrière le bar là je peux te ping si tu veux Non je peux pas il est vraiment à la porte, il arrive à la porte. Un ping. 20 secondes. Oh, ah je suis obligé de l'avoir pas joué le diffuse. C'est ça, ah, J'ai pas le diffuse. Un ah, c. Ouais. Je pensais l'avoir ramassé. Je l'ai pas ramassé. Par contre, quand vous êtes mort, vous pouvez garder les drones, s'il vous plaît. Yap. Oh, j'en nous hein. Bah, il a raison, ah, il a raison. Parce ah, ouais, que bah, moi, je suis pas mort. Voilà. J'étais le dernier en vie parce que je suis le meilleur joueur de la team. Ouais ouais doc serveur. Deux, euh, lésions top lésions garage Décent garage Il est toujours bas garage Vert bleu Allez on attaque de l'autre côté les gars enfin, il, il est, est monté, il est remonté Attends, là, il défaut, On voulait que je lui râtelais, non c'est en feu. Je vais essayer de péter le mur comme ça tu peux terminer le serveur ouais. T'es un monstre Mary. Super nice, Y'a mais... rien sur le mur serveur Attends on le rook qui... le... est... Infos... Cache cache cache Cache cache cache change, cherche, chargeur. Y'a a pas, ils pas ils de grand sur le mort-cache euh... il, il, il va workshop Cache c'est clair mort Price yes, Mary, yes, Nice Mary work work work super Workshop workshop clair On prend l'autre côté, on prend le cache et derrière on, on up, peut se jouer où il suis les gars Workshop clair, le cache il est pris Whitechart tu es avec moi C'est du mute Vas-y vas-y vas-y Il est Je vais ouvrir l'office tiens Tranquille Mary t'es un monstre Nice. nice, Oh, je me fais défoncer la rondelle! Ouais, ouais, c'est. C'est oh. un monstre, super! Je que c'est un manche, Oh non, la clé mort! Fais gaffe en dessous toi, Mary. Euh. Wait! Oh c'était une knock, putain ouais. bien joué. Nice. Tu nice. pourras mettre temps la temps mira temps recherche temps. si jamais. Où ça tu l'as toi Excuse-moi. Là euh. J'arrache bleu, j'arrache bleu. J'ai pas envie de finir sa mira. Ah non non non non ah, non Il rush à fond. Passez bleu, passez bleu, passez bleu. J'ai pas lusé. Dans bleu ils sont bleu Là c'est ça qui est proche. Nice. Hop on va vite, il est mort, nice. Plus 30 quoi. Plus 30 sub sur la section. Bah ouais Sur oh, la, de la, de la de caméra de de main Si j'ai euh sur le bar Il est sur main Il remonte escamène, Il le est sur la trappe mémo Il est sur la trappe mémo Il grenade Il rotate bleu J'y suis Toujours sur la trappe mémo J'y suis Et encore au dessus bar J'y suis Nice goal J'y mais Ils m'ont tous rush les bats Heureusement oh. que tu mets le stop au premier mais Heureusement que tu mets le bah stop là, au premier Parce que ça. derrière autrement c'était fini encore Mary monstrueux ouais poulet, magnifique, dommage qu'on t'entende pas plus un gros... Bah je sais pas, c'est la concentration avant tout, j'imagine que... Ouais non rajoute pas s'il ouais, te plaît hein. Ouais d'accord Attention une... <rire> une... ah, ça va spawn kill, y'a une Valkyrie je pense Ah Ouais, ouais y'a une Valkyrie c'est sûr Elle est morte nice. Tu viendras montagne Mort ah ouais, Tranquille, non, tranquille, tranquille, pas tranquille, pas tranquille pas On freeze, on freeze Il a bougé, il a bougé, il est derrière, ça va tout la l'attendre Tu peux passer montagne ou pas euh... Allez oh, drone, je drone, le drone, vois Tranquille, tranquille te pas de la merde te ah, te La Je, non, serveur, non. je crois. Si, non. Derrière le serveur,